Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter? Ben, Monsieur Lanor, professeur collégial collège à Franklin, musicien, musicologue et musicothérapeute. Quel a été votre parcours? Alors, euh, j'ai commencé la musique euh, quand j'étais en Guadeloupe vers l'âge de 10 ou 11 ans. Puis, Bac musique, Bac STMG Option musique, ensuite FAC euh, d'Evry en musicologie. En même temps que j'étais à la fac des en musicologie, je faisais des conservatoires de musique qui m'a permis d'avoir les diplômes. J'avais le double cursus que je faisais pendant environ 5 5 6 ans. Puis j'ai fait la musicothérapie et parallèlement je continue à travailler dans le milieu musical en tant que professionnel. Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie dans la musique? Oui, on peut très très bien gagner sa vie dans la musique. Pourquoi l'enseignement? Alors, certains disent que c'est une vocation. De naturel j'aime beaucoup donner, j'aime beaucoup apporter aux autres, aider les autres en fait à s'édifier, à grandir. Donc on va dire c'est une continuité aussi euh, logique. À savoir que si j'ai une licence quand j'étais en musicologie, option euh, pédagogie. Quelles sont vos influences musicales Alors déjà la musique des, des sentiers ici. Si sur sur, sur, sur toute la musique, en particulier euh, le zouk, euh, le danceau, le broca. Ensuite, le jazz beaucoup, et le gospel, et aussi euh, les musiques d'église catholique. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment En ce moment, qu'est-ce que j'écoute En ce moment, j'écoute Oscar Peterson, grand pianiste de jazz. Quelle est votre, votre activité Alors, qu'est-ce que tu entends par activité Est-ce que c'est activité professionnelle, euh, professionnelle Alors, en ce moment, je travaille avec pas mal d'artistes que euh, soit... Je coach, soit je fais de la réalisation de leur EPI. Euh... Quel est votre pire souvenir professionnel, soit dans la musique ou dans l'enseignement Alors, dans l'enseignement, j'en ai aucun parce que tous mes élèves sont magnifiques et mes collègues sont top. <rire> donc, ça, ça va. Bon, après, l'enseignement, ça fait quand même 4, 4, 4 ans, 5 ans, donc je suis encore un petit peu jeune. dans dedans donc pour l'instant tout va bien c'est trop le bonheur euh, par contre dans la musique oui dans la musique mon pire souvenir ça a été mon baptême de feu en tant que professionnel parce que mon premier grand concert de, en tant que professionnel je l'ai fait au Bataclan de Paris et, euh, et en fait euh, quand on est professionnel aux Antilles en tout cas à mon époque qui est semi amateur aux Antilles c'était cool mais quand on est professionnel vraiment c'est un niveau d'exigence qui n'a strictement rien à voir c'est un niveau de travail qui n'a rien à voir, c'est une méthode de travail qui n'a strictement rien à voir. Et comme je n'avais personne pour me dire comment il fallait faire, comment je devais, alors là j'étais... <rire> Donc voilà. Quels sont les meilleurs souvenirs professionnels Question très difficile. Ah, alors, meilleur souvenir c'est quand ma mère était venue me voir le 12-12 2012 <rire> au, à mon concert sur un hommage que je faisais à King Garrett. Donc, euh, donc j'ai deux projets, un projet acoustique un projet électroacoustique dans la culture jazz, essentiellement. Et en fait, elle avait vu ce concert-là et on avait eu une coupure d'électricité en plein pendant le concert. Donc, il y avait une petite coupure pendant le concert. Et en fait, bon, on a continué à jouer, on a une journée acoustique. Et quand on arrivait à un moment très euh, important du morceau, la lumière est revenue. Et la lumière a fait fla pendant qu'on était en plein dans le truc et tout, plein dans l'action, dans le feu. Et franchement, là, ça a été un moment euh, extraordinaire. Et puis, il euh, y a la larme, les larmes des personnes qui sont en vidéo, c'était trop beau. <rire> Donc c'était vraiment. Euh, voilà. Et je remercie aussi euh, Erika euh, qui m'avait accompagné à ce moment-là aussi euh, dans le management. Une petite pensée pour elle. des projets Projets. Euh, en tant que musicien ou, euh, bah, Continuer à travailler un petit peu sur mes projets Continuer à être dans l'accomplissement en fait, Des projets des autres personnes euh, Que ce soit pour leur, euh, leur vie Et puis continuer à, à grandir aussi euh, Musicalement quoi. Très important d'explorer ça Un petit mot pour les danseurs Les danseurs Les danseurs Alors je découvre la ville d'Andorancy euh, Depuis maintenant 3-4 ans ce merveilleux collège et aussi le centre culturel de Drancy. Et, euh, et si j'ai un message à leur dire, c'est exploitez exploitez votre potentiel culturel à Drancy. Le centre culturel de Drancy propose énormément de choses et c'est vraiment intéressant. Et je trouve que c'est pas assez exploité. On ne prend pas le temps d'utiliser les outils qu'on a alors qu'en fait vous avez vraiment tout. Euh, à portée de main. Le billet pour le cinéma, c'est à 2 euros. C'est rien du tout. Par exemple, il y a des films d'actualité, très grands films, et donc euh, exploitez vraiment tout ce que vous avez ici, surtout sur le premier culturel. Merci beaucoup. D'accord, avec plaisir. Mmh.